Oh, oh. oh. ah, accroche, accroche. Allez, ah. viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, je t'emmène. Le son, dans l'horizon, et l'air pour toi. Ouais, ici c'est le studio, Reganix c'est système. Écoute ça mon frère, ça vient d'ici pas. Allez, je t'en Je t'emmène. Ouais. Le fatiga a l'air fragile, de la beauté d'espoir Le fatiga a l'air même inoffensif, attention. Ne sous-estime jamais ce gars-là, il vient de loin, loin, loin, loin, loin. On appelle à ses lupin le gars tranquille De la foutaise. La est Laisse-moi rigoler Laisse-moi ricaner Laisse-moi pleuver Tout ce petit monde a de savoir Laisse-moi rigoler Médico, arrête dans les pages. un Il y a des désirs, Trop court. Ah non, non, non va ouais, possible, possible. Hey, Donnez-moi un whisky, coca sans alcool Le barman s'est foutu de moi Il a voulu m'injecter au que que j'ai des gros bras